Selon vous, quel est le point commun entre un canton femelle de la filière foie gras, une poule pondeuse asthmatique élevée en cage, et le petit dernier d'une portée de 12 porcelets Réponse A, ils n'apparaissent jamais dans les pubs à la télé. Réponse B, ils ne sont jamais invités au salon d'agriculture. Réponse C, ils finiront probablement tous les trois à la poubelle. En réalité, les trois réponses sont acceptées, mais vous l'aurez compris, on va se concentrer sur la troisième. Ils finiront probablement tous les trois à la poubelle. Ces poubelles, c'est ce qu'on appelle couramment des bacs d'écarissage. Mais en dehors de l'odeur et des mouches, c'est quand même très ressemblant. D'ailleurs, si vous vivez à la campagne, vous en avez déjà sans doute croisé sans même vous en apercevoir. Tous les jours, des centaines de camions sillonnent la France pour ramasser ces poubelles un peu spéciales. À Saint-Brieuc, j'ai rencontré Jérôme. À la recherche d'un emploi et titulaire d'un permis poids lourd, il a candidaté à un poste d'agent de collecte sans trop savoir où il mettait les pieds. Il nous a ouvert les portes de son camion et il revient avec nous sur cette expérience vraiment particulière. Alors, accrochez vos ceintures et surtout vos estomacs, on part avec lui en tournée d'écarissage. tournée d'écarissage, on arrive le matin on reçoit la, la liste des 20 ou 30 clients qu'on a à faire dans la journée c'est un peu comme une tournée de livraison sauf que là on récupère les poubelles des, des élevages moi j'ai fait, fait exclusivement des élevages et la grande majorité c'est des élevages intensifs Petite précision, dans l'imaginaire collectif, l'écarissage se limite souvent au ramassage des animaux écrasés sur la route. En réalité, plus de 99% du volume traité en France provient des abattoirs et des élevages. Pour faire ce métier, euh, la principale qualité, c'est de ne pas être sensible à l'odeur, à mon avis. De même pas être sensible euh, tout court, bah, c'est effectivement euh, pas quelque chose auquel on devrait être confronté aussi souvent, à mon avis. L'odeur peut être euh, vraiment très forte. Euh, non seulement pour nous, dans le camion, pour les gens euh, derrière nous sur la route, ou pour les riverains euh, autour du site. Il y a beaucoup de personnes qui commencent la formation et qui ne vont pas au bout parce qu'on voit des choses euh, qui ne devraient pas exister en fait. Il y a plusieurs euh, façons de récupérer des animaux. En général, c'est dans des bennes qui sont normalement fermées. Parfois, c'est des bennes vraiment bricolées. Euh, c'est des bennes qui peuvent fuir aussi. Il peut y avoir du jus, des de cadavres, des asticons qui, qui vont tomber même sur la route. Une autre façon, c'est de mettre un animal sous la bâche. Et là, forcément, c'est moins hermétique. Des cadavres dans tous les états de décomposition possibles. Si on arrive à intervenir rapidement, ça se passe bien, mais euh, il peut arriver aussi, notamment par la période de forte chaleur ou de canicule, qu'on arrive euh, là, quand il est déjà plus possible de distinguer euh, ce que c'est comme animal ou combien il y en a. Parfois on vient pour, euh, pour un veau. On ouvre, on sait pas combien il y en a, voilà, on a une case spéciale pour dire euh, gérer par bac, euh, c'est-à-dire euh, je mets pas les mains dedans. Mon formateur parfois en ouvrant le bac disait il euh, bah, y a plus de vivants que de morts là-dedans. Parce qu'effectivement ça grouille tellement d'esticots. On euh, ne euh, même pas savoir ce qu'il y a d'autre euh, dans le bac. Une des premières choses qui m'a vraiment interpellé dans ce métier, euh, c'est quand on doit aller récupérer des bacs qui s'appellent déchets maternité. C'est parfois plusieurs mètres cubes de porcelets entassés qu'on doit récupérer. Ça c'est vraiment perturbant parce que c'est des tout petits, on voit dans les volumes, en fait, il y a vraiment énormément d'animaux qui, qui meurent dans ces élevages intensifs. C'est vraiment choquant. Il peut y avoir des cas où on se retrouve dans, dans des situations. Très dangereuse et sale. Quand les truies ou les vaches sont mortes depuis un moment, les gaz dedans en fait font faire un peu montgolfière, elles sont toutes gonflées. Et donc là, il faut faire particulièrement attention quand on vient les serrer avec la pince pour les charger. Mon formateur disait ils sont de champagne. J'ai déjà eu des collègues qui se sont retrouvés couverts de merde entièrement, parce qu'ils n'ont pas fait attention. Il peut arriver aussi que les truies expulsent leur bébé quand on serre avec la pince. On m'a déjà raconté qu'il y avait même des, des veaux à moitié sortis de leur mère. que Du coup, on, on récupérait tout en, en une seule fois. Le pire qui me soit arrivé, c'est un accident dans d'un élevage de volailles. Où je devais récupérer ce qu'on qu appelle viscères et plumes. Et donc, c'est vraiment ce qu'on imagine euh, un, une poubelle remplie euh, de, de tripes. Donc, la dernière chose dans laquelle vous auriez envie de prendre un bain. Tout s'est renversé par terre. J'ai passé une heure à tout ramasser avec les gants. C'était vraiment horrible. Il y a aussi les moments où on oublie d'ouvrir les volets en fait, de, du camion. On amène la, la poubelle au-dessus, on, on a une chaîne pour tirer, elle se renverse, ben en fait ça tombe sur, euh, sur les volets. Et donc là, il faut aller chercher avec la pince euh, les porcs ou la, la, les poulets un par un pour, euh, pour les remettre par terre. Il m'est arrivé de trouver des animaux vivants dans les bennes, ça devrait pas arriver, Et nous en tout cas on a pour consigne de ne pas les prendre. Mais ça surprend et ça, ça arrive plus souvent que ça ne devrait. Mais arriver de trouver un porcelet encore vivant au milieu de ses congénères, les yeux fermés qui bougeaient les têtes comme pour chercher où il était, l'éleveur est venu pour s'en débarrasser un peu plus loin il est aussi arrivé de trouver plusieurs oisillons encore vivants en train de tailler dans, dans la benne d'écarissage. À ce moment-là, j'ai prévenu quelqu'un qui n'était pas l'air habitué à, à achever des oisillons et qui a passé de longues minutes à essayer de leur tordre le cou, de les claquer contre la benne. C'est dur de se dire qu'ils euh, vivent des, des, des instants particulièrement horribles entourés de leurs congénères qui sont déjà morts. En fait, le pire, c'est vraiment euh, le volume des animaux euh, qu'on récupère. Nous, sur le site, on est une dizaine de chauffeurs à tourner euh, à chaque jour. Dans les camions, on récupère en moyenne 8 tonnes de, de cadavres. Il faut se rendre compte de ce que ça fait en volume. Vous multipliez euh, 8 tonnes par 10 par jour. Et ça, c'est que sur le site, euh, voilà, à peu près 60 km autour de Saint-Brieuc. On s'habitue et ça ne devient plus des animaux, ça devient simplement des euh, bah, poubelles qu'on vide. Je pense que le public n'a pas vraiment ça à l'esprit, euh, qu'en en fait, il y a autant de cadavres produits par euh, les élevages, euh, qui sont bah, surtout des élevages intensifs, et nous c'était vraiment euh, le, le cœur de notre métier, euh, de juste vider les poubelles de, de ces élevages. Avant de commencer ce métier, je ne me doutais pas du tout du, du nombre euh, d'animaux qui, qui mourraient dans, euh, dans cette industrie. C'est sûr que ça marque et je, je vois les choses différemment maintenant. J'espère que ce format d'enquête qui diffère un peu du contenu habituel de la chaîne vous aura plu et surtout appris des choses. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir. Et puis surtout, ça nous encouragera pour en faire d'autres. Je compte sur vous.